Adieu Allez, on est bon, <rires> Donc notre émission s'appelait « À vous les jeunes », elle permettait de donner la parole à la Jeunesse, et donc on recevait plusieurs invités plateaux toutes les semaines. Donc chaque semaine on choisissait une thématique, souvent le lundi, puis on avait toute la semaine jusqu'au jeudi pour se préparer, puis après le vendredi on passait à l'antenne pour parler de musique, d'engagement, de sport et plein d'autres sujets autour des jeunes. Donc c'est vrai que pendant deux mois, j'ai entendu que de l'Occitan partout et euh, bah, aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas encore au point, quoi. Adieu Oui, donc j'ai rencontré euh, Rio Mayo, j'ai eu un super bon feeling avec lui. On a beaucoup échangé sur le sport, qui est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et euh, donc il y a beaucoup de projets, euh, normalement, qui arrivent euh, avec lui. Alors, à chaque fin d'émission, je laissais une minute de temps de parole à nos invités. Et ce qu'on dit, ce coach et ce sportif, c'était l'importance qu'avaient les médias locaux pour parler de sujets dont on n'évoque pas tout le temps dans les médias. et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent revenu dans ce stage et ça nous rappelle pourquoi on fait ce métier.